Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va être nickel. Donc petite vidéo sur le frelon au je vais vous montrer ça. Donc les frelons, les frelons sortent du volet, juste au-dessus. Donc je vais rentrer à l'intérieur de la maison, je vais ouvrir le volet et on va regarder ça. Allez, à de suite. Allez, prêt pour le combat. Allez, on va voir ça. Donc on est mis sur la maison là. Une maison abandonnée. Donc on va aller voir ça. Donc les propriétaires comptent euh, rénover cette euh, vieille ferme. Donc on rentre dans la pièce, on risque de le sombre un petit peu. Le temps que j'ouvre la fenêtre. Donc ici, c'est la fenêtre où il y aurait le nid. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a des petits copeaux de.. pour ça. Ah oui Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, là, les Dédé. Là, les Dédé, il y a un énorme nid de frelons, mais qui date de plusieurs années, je pense. Regardez-moi ce monstre. Donc, je vais essayer d'ouvrir le volet. À mon avis, ah, ils sont juste là. Je vais essayer d'ouvrir le volet sans rien casser voilà, Ça sort, ça sort, ça sort Là, il y a des attaques Regardez-moi ça Ils ont reconstruit au milieu Là, je peux ouvrir qu'un côté Là, c'est le méga méganique Allez, on va essayer d'ouvrir ça un peu plus Allez, je vais aller voir deux depuis l'extérieur Je vais mettre un petit coup depuis l'extérieur Donc vous voyez ici, ici c'est la partie neuve D'accord, ils ont reconstruit juste ici, regardez les dédés, juste cette partie-là, là, tout ça c'est pas habité, c'est des vieux nids qu'ils ont reconstruit par-dessus. Ça reste quand même impressionnant. Ouais. Allez Dédé, il y a la reine là, juste là essaye de me piquer Bon, vous avez vu comment il est énorme bon, il y a une grosse attaque hein donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager vous avez vu ça peut se réinstaller au même endroit donc c'est très important de traiter allez à bientôt les dédés